J'ai reçu cette machine qui est une S30 en 22 watts. Donc c'est une Fun S30 en 22 watts. Et on voit que la boîte est quand même assez conséquente, assez grande. Vous voyez, donc je mets la main pour vous donner l'échelle. On a quand même une boîte qui est relativement longue. Donc on va ouvrir et déballer tout ça. Voilà, on voit que la boîte a pris un petit coup pendant le transport ici. Mais comme il y a une grosse couche de mousse à l'intérieur, ça ne pose pas de problème particulier. Donc je vais commencer par l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Là on voit un peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors on va commencer par trouver une plaque en aluminium qui va servir de protection quand on va euh, imprimer sur le fond de... Bah, sur une table par exemple, ça va servir de, de protection. Et on a ici une, un échantillon de contreplaqué. La deuxième chose, bah, c'est la documentation. Donc La documentation, c'est comment monter en fait cette, cette machine. Donc en anglais, en allemand, en français. C'est ce qui va servir pour monter la machine. Alors ici on, a... Donc ici on a le chariot porte laser avec ici les... les roues qui vont entraîner le chariot. Alors je peux vous dire que c'est un chariot de grande largeur là. Hein. Je vais le mesurer mais on est sur de la grande largeur. Voilà, on est sur du 70 cm, hein. on, a, on a 70 cm de, de, de débattement, c'est un gros modèle, hein. ça ne tiendra pas dans mon caisson. <rire> Donc voilà pour la, la partie chariot ici, et c'est là-dessus qu'on va monter le laser. Alors ensuite, on a bah, la carte mère qui est dans cette boîte, euh, on va trouver euh, un port USB, l'alimentation... L'arrêt marche est ici un verrou. Et puis l'antenne Wifi fi Et ici un verrou qui va permettre de faire un arrêt d'urgence. Le laser. Le laser, il est bruyant et imposant. Et donc là, on a un laser 22 watts. Et puis on a le, le système ici de air assist qui est déjà prévu voilà. donc c'est un 450 nanomètres donc laser diode bleu en 22 watts qu'est ce qu'on va trouver à cet étage on va trouver les pieds les, les pieds de la machine ici on va trouver le cache de protection ici donc c'est de l'oranger en fait qui va venir se mettre devant, devant le laser bon, déjà avec 5 watts ou 10 watts il faut faire attention alors bien entendu avec 20 watts il va falloir être encore plus précautionneux ensuite, donc là je vais le pencher un peu pour que vous voyez encore mieux on trouve ici le, le compresseur de l'air assist donc là on a carrément le compresseur qui est livré donc il ne reste plus qu'à brancher la prise 220 et ici l'alimentation c'est une alimentation 24 volts 7 ampères on va trouver comme d'habitude le, les, les prises usb ici on va voir le tuyau de l'air assist. alors c'est du gros tuyau là on, a, on est sur du, du tuyau plus important que ceux que j'ai vu jusqu'à présent bah, toutes les vis, toute la visserie. Les courroies. Je pense que ça prévoit du montage. Les lunettes de protection. Ça, c'est classique aussi, les lunettes de protection. On a une boîte, ici, qui contient... Ben, la pige, euh, des brossettes de nettoyage et puis la, les clés de montage et puis la clé ici du système de verrouillage. Les fins de, les fins de course qui sont livrées à monter donc. Oh, C'est des switches classiques hein, avec, euh, avec un, un petit circuit imprimé puis un connecteur. Donc on a un kit de réparation, Alors je suppose que comme d'habitude, bah, il y a une lentille dedans, voilà. on regardera ça tout à l'heure, il y a une lentille, et puis de l'outillage, euh, joint, etc., une petite pince, des velcro, des petits colliers, ça c'est pour fixer les câbles, Et enfin, ici, on va avoir les, les longerons, les côtés du, du châssis. Donc, C'est de l'aluminium extrudé, c'est du 20 par 20. Ils sont marqués droite, gauche, avant, arrière, et puis ils sont gradués, pour ceux qui ont besoin d'être gradués. Et ils sont gradués jusqu'à 650, donc on est sur une machine là qui fait quand même une taille conséquente. Voilà, je vais mettre tout ça à plat pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on a déballé tout le matériel. Pour commencer, on va avoir besoin du, de la tige du profilé arrière qui est marqué bac. on va avoir besoin de deux pieds, qu'on va monter de chaque côté du profilé, et on va avoir besoin de ce sac de vis, pour le step 1, premier pas, et donc ben, la notice nous décrit comment monter, donc je vous le montre pour la première fois, puis après ben, on, on vous laissera faire euh, tranquille, en regardant la notice de votre côté, voilà. Donc les vis sont indiquées ici, et vous avez l'endroit où il faut les monter, donc je vais faire tout ça ben, tranquillement, et puis je vous rejoins dans un petit moment, dites La vis de 30, la plus longue, va venir ici se prendre sur le profilé du fond. La vis de 5, la plus courte, à l'arrière. Et une vis de 18 sur le côté. On va avoir un ensemble de 4 vis là, qui vont bloquer les, les profilés. Et donner une forme bien angle droit au coin de notre châssis voilà, donc là je ne serre pas trop pour l'instant parce qu'il va falloir ajuster après en fonction des différents angles donc voilà pour le premier on va faire pareil pour les autres alors je suis en train de monter le coin arrière droit Le châssis est maintenant donc à moitié assemblé on va pouvoir glisser dessus le chariot porte laser voilà le chariot porte laser alors il faut remarquer ici qu'on a un rail linéaire pour le déplacement du laser donc on a quelque chose quand même de, de plus technique que les, les, les systèmes avec les roues sur un profilé donc le déplacement du laser en X ici est vraiment assuré par, par un matériel de qualité donc c'est ça qu'on va mettre en place maintenant. Et pour le mettre en place on va mettre le chariot laser donc le support de laser vers l'avant vers nous et puis on va glisser l'ensemble ici sur les rails de façon à ce que les deux roues passent dessus et puis la roue unique passe dessous donc voilà je vais faire un zoom pour qu'on voit un peu mieux donc voilà comment on va voilà comment on va monter le, le chariot donc les deux côtés sont montés maintenant. On peut maintenant monter le quatrième et dernier élément du châssis, c'est le front, celui de devant. Donc on peut le sortir de son emballage. Alors cet élément est gradué jusqu'à 650. Et nous ce qui nous intéresse c'est le côté zéro qu'on va venir mettre ici sur le zéro du côté gauche. Donc voilà comment on va monter notre châssis. Et on va monter donc cette, euh, cette cornière pour finaliser ce coin. Alors tout ça, ça va se faire avec le sac de vis numéro 2. Et de l'autre côté, ici, il n'y a pas d'équerre. En fait, l'équerre, elle est intégrée avec le, avec la, le support de carte. Et donc c'est ici qu'on va venir fixer notre carte mère, toujours de la même façon. Donc la vis la plus longue qui passe à travers et qui vient serrer sur le profilé avant. Voilà, le montage est fait. Alors maintenant, ils nous disent de serrer les vis dans l'ordre 1, 3, 4, 5. Donc on va partir des vis latérales. 1, 3, 4, 5. Et on va tourner dans ce sens-là ici et dans ce sens-là ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et si vous n'avez pas serré les vis de la partie arrière, c'est maintenant que vous pouvez le faire également. Alors pour régler les excentriques, il faut que la roue qui est ici dessous, puisque les roues de dessus sont bien posées, il faut que la roue qui est dessous euh, tourne à frottement gras. Là, elle, elle tourne librement. Hein. Si je la tourne, ça tourne librement. Donc on va prendre la clé de 10 et on va aller régler l'excentrique qui est dessous pour que le, le frottement se fasse à frottement gras. Faut s'y reprendre à plusieurs fois, en général. Voilà, ça commence à frotter. Elle commence à frotter un peu dur donc je vais trouver un réglage pour qu'elle tourne mais juste voilà là ça tourne juste et quand j'entraîne le chariot bah, je peux pas bloquer la roue c'est juste c'est juste le bon frottement en fait hein. et après vous déplacez le chariot pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur Là voilà, ça roule vraiment nickel et on va faire pareil de l'autre côté on va pouvoir passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est la pose des courroies. Donc les courroies, ben on va les sortir de leur sachet déjà. Voilà nos deux courroies. Ben L'idée, ça va être de les faire passer ici au-dessus de la poulie crantée et en dessous des roues caoutchoutées. Alors on peut la faire passer par exemple dessous ici. Ça permet de la récupérer de l'autre côté, vous la poussez jusqu'au bout, et elle va ressortir ici, voilà, par cette extrémité. Ensuite, vous la faites passer au-dessus de la poulie crantée. Vous faites la même manip sous l'autre roue caoutchoutée. Voilà, donc la courroie passe bien sous les poulies caoutchutées et au-dessus de la poulie crantée. Et on va faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Quand c'est fait, vous devez avoir les courroies bien montées de chaque côté et puis elles dépassent de 2-3 cm de chaque côté également. Et on va passer à l'étape 4 qui est le montage, le blocage des courroies avec des vis. Et puis des écrous qui vont venir se prendre dans la rainure ici du profilé. On va préparer les vis en les mettant sur l'écrou et en les serrant juste un petit peu. Il ne faut pas traverser l'écrou. En fait, il faut juste qu'elle soit enclenchée, je dirais, que le pas de vis soit enclenché dessus. Comme ça, donc sans dépasser de l'autre côté. Vous la mettez en place dans la rainure et vous tournez. Ce qui fait que votre écrou va, va tourner à 90 degrés. Va se bloquer et vous allez bloquer la courroie comme ça. Donc il faut regarder aussi que la courroie soit pas trop torsadée, c'est le cas ici, ça va, Voilà. donc vous allez bloquer comme ça les quatre côtés. Alors attention il y a une astuce, c'est que il faut que cette barre ici, je vais la vous montrer, il faut que la barre du, du support laser soit bien parallèle, avec la face avant donc pour ça moi ce que je fais je le, je le mets bien en avant donc par exemple celui-ci là il est bien, bien en appui et vous entendez peut-être l'autre il y a un jeu de quelques millimètres donc je vais bien le, le maintenir parallèle quand je vais serrer la courroie pour pas qu'il y ait de décalage et qu'il n'y ait pas un petit, euh, un petit angle entre cette barre et celle-ci et que le, la gravure laser se fasse bien 90 degrés Donc on peut bloquer toutes les courroies comme ça. Pour l'étape 5, on va monter le laser avec le sachet de vis numéro 5. Donc pour la tête laser, on va mettre en place la plaque de protection ici. Il y, a, il y a deux vis viennent se mettre de chaque côté, là, hein, des deux vis manuelles, qu'on peut serrer manuellement. Donc il y a deux vis qui viennent se mettre en place de chaque côté. Il y a un tout petit peu de jeu, mais pas beaucoup, hein, il, y a, il y a un jeu minime. Et ça va permettre d'observer, en fait, le, le laser sans danger à travers le, cette glace d'observation. La deuxième étape, c'est qu'on va mettre en place le, la tête laser, qui est assez lourde, ici, puisqu'on a une 20 watts. On va mettre quatre vis à serrage manuel à l'arrière pour, pour maintenir la tête laser sur le chariot. Sachant que ces vis, elles ont un, une empreinte pans ici qu'on va pouvoir serrer euh, for, fortement, fermement, pour éviter que le laser bouge pendant le, la gravure. Donc On va le mettre en place, le régler. Et puis avant de lancer la gravure, ben il faudra serrer les vis pour éviter que ça bouge. On va pouvoir monter maintenant le, les tuyaux et puis les câbles. On a un petit sachet qui contient des, des supports du velcro, on va fixer les deux colliers. Il y a deux trous là sur le, sur le rail X, donc on va fixer le, le collier dessus. Il va falloir s'assurer que le, que le tuyau qu'on vient de passer euh, permette d'aller jusque jusqu'à l'alimentation en air du laser et ça, quelle que soit la position du laser, vous voyez. Voilà. Par exemple... Voilà, ça fait à peu près cette, cette taille-là. Donc ici, je vais mettre un collier pour le maintenir. On va, on va s'assurer que le tuyau qu'on vient de passer accompagne bien notre laser sur toute la longueur du parcours. Et si c'est le cas, ben on va pouvoir le fixer. Bon, ça fait à peu près ça. Je vais pouvoir le fixer maintenant avec un collier ici sur le dessus du laser. Il voilà. faudra, bien. faudra bien le bloquer ici pour pas que ça bouge. Voilà, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre collier ici, qui va le bloquer également. Voilà, et donc là j'ai mon accompagnement d'air qui est bon. bon. On va pouvoir maintenant brancher les câbles sur les différentes parties. Alors ils sont bien marqués. On a ici laser X axe X axe Y et puis ici on a la pompe à air. Donc on va pouvoir brancher dessus. Alors le fil du laser, on va lui faire suivre le tuyau en fait. On va pouvoir brancher les moteurs Y et X. Donc c'est marqué sur le moteur et sur le câble Y et X. Et il y a un détrompeur, ce qui fait que vous ne pouvez pas brancher à l'envers. Donc on branche le Y, le X. Le laser, bah lui, va suivre le... De, de, de tuyau. Le fin de course, c'est ça, avec le petit switch sur lequel notre chariot va venir appuyer. Et puis, on va venir le fixer dans le trou qui est ici. Et la forme oblongue du trou va permettre de mettre le switch juste en face du chariot. C'est-à-dire que le, quand le chariot arrive, il doit appuyer sur le switch. Et c'est ce que va permettre de faire ce réglage. Voilà, donc là je règle pour que le switch soit juste en face du petit chariot. J'ai réglé pour que le switch soit en face. Et on entend le petit clic. Donc ça c'est pour le X. Et sur cette extrémité, on a trois trous. Alors le premier trou va être utilisé quand on va placer le, le fin de course pour le 11 watts. Et nous, comme la, la tête laser est plus grosse, il faut qu'on déplace le, le contact sur le troisième trou. Donc nous, on va le positionner ici sur le dernier trou pour tenir compte de la largeur de la tête laser. C'est exactement le même module. Donc là, on va pouvoir le descendre pour que la roue vienne appuyer dessus voilà c'est bon je vais pouvoir le serrer Alors, ça sera notre point zéro pour le y et on peut voir ici que le laser ne touche pas le, le, la, barre, la barre de devant donc c'est bon Il nous restera brancher donc ici le connecteur Y sur ce capteur et le connecteur X sur celui-ci. Alors une bonne idée c'est de d'avoir prévu un support pour la pige de mesure donc le, le support on va le préparer comme ça en mettant un écrou une vis et on va venir le positionner ici sur la barre en serrant voilà. on va faire pareil pour l'autre on va régler le support voilà ce qui fait que là vous pouvez mettre votre pige et vous la perdrez plus au moins, on sait où elle est. Pour les pieds, on dispose de tampons en caoutchouc comme ceci, qui vont venir se glisser sous le, le pied et qui vont le bloquer, donc l'empêcher de déraper. Donc il y en a pour les quatre pieds, donc, vous les mettrez en place sur les quatre pieds. non